Et quoi qu'il arrive, je vais le faire. Euh, de je l'ai acheté pour ça, je vais le faire, oui, c'est ça. Après, est-ce que ça t'intéresse d'y assister en vidéo Fais-le moi savoir, mais quoi qu'il arrive, moi de mon côté, je prévois de faire ça, quoi. Moi, ce que je te propose, c'est d'y assister et d'y participer. Salut la commu, vous écoutez Radio La Noire Et aujourd'hui, c'est la reprise du boulot Ça fait 7 semaines que je me suis arrêté Évidemment, vous, la dernière vidéo c'était hier Enfin normalement, je me suis pas dégonflé sur mon rythme de montage Donc, on va bien voir ce qui a changé Ça, ça a pas changé déjà, ça me rassure On est bien en Ile-de-France Ah, ça ça a pas changé non plus de faire bizarre ça doit te faire tout frais dans la nuque pas se tromper de consonne je crois que ben, ça coûte un un pare-brise arrière manifestement une blinde si, euh, si peu de gens préfèrent mettre du scotch lui même pas hein. lui c'était euh, nature peinture on pouvait y voir le derrière des oreilles dans sa voiture carrément Téléphone au volant, oui madame. Merci quand même, merci. La buée sur la visière, pas de changement. Faut vraiment que je mette le produit que j'ai acheté là. Je le fais tout à l'heure. Et ce soir en rentrant, pas ni problème. Je vais oublier, vous savez comment je suis, Ça fait 6 mois que j'en parle. Je suis un j'ai même pas percuté ce feu là. Je regardais celui d'après. Heureusement que la camionette s'est arrêtée parce que... Allez, on se remet dans la noix. Hop, c'est parti. Voilà. Toujours le zbeul, il n'y a pas de raison. Mais par contre, qu'elle soit arrêtée comme ça à 2h40, pour le coup, c'est qu'il y a une raison. Ah ouais, non, mais là, c'est carrément stoppé, stoppé, là. C'est juste parce que c'est la reprise Non, je peux pas le croire. Il y a forcément quelque chose. Oh, il pleut. Putain. Cette année, je voulais essayer de prendre un peu plus souvent la moto quand il pleut avec la GoPro. Mais euh, tu sais, j'ai l'adaptateur. Euh, j'ai cet adaptateur-là pour le micro. Et j'ai la GoPro 6. Donc, j'ai pas le cache quand je mets le micro. Donc, les connectiques sont. Ah, bah voilà, il se passe un bête de trucs. Il y a les pampiers. Et donc, euh, j'ai pas le cache Ah, genre le tunnel, il est fermé. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là Putain. J'ai pas le cache Donc, paraît-il que quand il pleut, ça peut la flinguer. Et paraît-il que j'y crois. Euh, j'y crois. C'est de la connectique. Donc, euh, donc, j'ai peur que cette témérité me fasse quen une GoPro. Et vu que j'en ai qu'une, je vais voir. Qu'est-ce que tu me conseilles Si toi-même t'es utilisateur de GoPro, est-ce que je l'attends ou pas ah, c'est pas les pompiers, c'est la... la dire. Qu'est-ce qu'ils ont foutu, putain S'il y a bien une journée où tu fermes pas un tunnel comme celui-là, c'est la journée de reprise. Donc voilà. Est-ce que je l'attends au risque de... de mettre une GoPro à la poubelle Est-ce que... Euh, je l'attends pas et on a des vidéos tranquilles toute la saison. Merci poulet. À voir. Que je te cache pas que je suis pas Crésus, mon ami. Je vais réfléchir à tout ça. Voilà le fait est que je sais pas le choix. Je suis dehors, il pleut. une Destinée. Troll bazar. Non, faut que je prenne la droite, non pas là. Faut que je prenne la droite là-bas. Il doit avoir un autre code couleur que nous les scooters, c'est pas possible. Les Twingo c'est pareil. Je sais peux... ah, pas, il y a un truc, un truc vert orange, ils doivent les voir dans l'autre sens. Ça doit être que des Daltoniens en scooter en fait. En tout cas sur Paris. Ouais, j'aime pas faire ça, mais là vas-y ça me gonfle, je vais pas passer 8 ans là-dedans par contre je vais aller à droite je vais aller à droite de voir la jouée fine qu'est-ce que c'est que ça c'est quoi ça comme modèle comme marque SX incroyable ça, et franchement, quitte à rouler en Fiat 500 autant rouler dans celle-là ressemble à rien mais tu vois c'est voilà ça a du charme que les nouvelles versions là c'est des voitures de Poufias ça c'est quand même bien stylé je trouve police Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, for the French Police Tendo For the French Police for the Elle me rend marteau cette vidéo J'adore Ce qui me rend marteau c'est que je vais avoir un quart d'heure de retard aussi. Ça j'adore pas <rire> Je suis censé aller boire un café pour la rentrée En plus tu as vu Moi, bon, ça va être un souper hein, du coup Donc, je vais avoir du retard On va brûler les étapes mon copain je deviens schizo, je suis en âge dans mon cuir. J'ouvre, tu vois, pour m'aérer. Sauf que l'air, il est à moins 4. Je vais m'arracher une pneumonie le 23 août. Ce sera pas bolé, tiens. Stand up for the French police. Stand up. Le bois de boubou, les amis. En journée, ça va, en vrai. Après, ce con-là, c'est pas le plus... C'est pas le plus rude, je vous parle en connaissance de cause. <rire> non pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pardon maman. Non je connais pas mais il m'arrive de passer par le cœur du bas de boulogne quand il ferme le périph' et trucs comme ça. Le soir en rentrant. Hein. Et pour le coup là. Franchement tu peux circuler tranquille, hein. Juste faut faire gaffe aux mecs qui se mettent sur le bas-côté d'un coup sec faut euh, faire gaffe aux nanas qui traversent t'sais, un peu avec des au milieu et tout mais après en vrai c'est pas non plus euh, c'est pas non plus une autoroute et, euh, et ça va tu vois c'est pas le coin le plus chaud et c'est pas le coin le plus dangereux stand up for the front police il m'est arrivé de passer dans le bois avec euh, une camionnette à l'époque où je bossais euh, je faisais un taf de... Bon, C'était pas de la livraison, mais j'avais je... besoin d'une camionnette. Une fois de temps en temps, je suis passé par là. Oh, les meufs, elles étaient comme des folles à côté. Je ne sais pas, elles devaient m'associer elle à la famille. quoi. faisaient des grands gestes et tout. Mais moi, bon, j'avais déjà les poches pleines. Pas de temps à perdre. Pas le temps de niaiser. Ça qui fait 8 tonnes, j'ai mal au dos. Comme les CP quand ils reprennent l'école ça qu'il est plein bon allez on va le temps perdu oh, ça me fout le seum d'avoir perdu du temps là bas en plus il n'y a personne sur le périph' aujourd'hui ça change de d'habitude c'est pas grave c'est pas grave on va s'en remettre la noire c'est bon pas mort d'homme mieux vaut arriver en retard en Brancard, <rire> la vraie morale ce serait vaut mieux arriver en retard qu'en cercueil, mais ça rime pas, c'est pas terrible. À ah, vaut mieux arriver en retard qu'en corbillard, voilà, ça, ça rime, c'est pas mal. Ça ça, ça, ça, on peut en faire un t-shirt, alors vaut mieux arriver en retard qu'en cercueil. Bon, ça fait euh, propagande sécurité routière, tu sais. Euh, genre, ils ont cherché un truc, mais c'est pas très catchant. Ce serait bien que je prévienne, mais j'ai pas d'intercom sur ce casque. Donc je ne peux pas passer de coup de fil, tu as vu. c'est pas très grave. La personne va m'attendre quelques minutes. Cette personne est dépendante euh, du réseau de transport en commun francilien. Donc il y a de fortes chances que la personne ne soit pas plus en avance que moi. Pas ah, ni problème. Lui, je le... Ah non, ah, non il n'y plus le radar. Aïe. Est-ce qu'ils l'ont remplacé le radar là Du coup. Ça, ça leur fait un manque à gagner au pépère. Bon, on va espérer que non. Je n'étais que légèrement au dessus. Ah, ça va. On marquerait que je ne rattrape pas grand monde. Si j'ai pris, ils ont pris. Putain, ils ont fermé l'autre côté aussi. Alors ça, ça a changé, tu vois. Qu'est-ce qu'ils sont lents ma parole Oh là là là là Incroyable, Introyable, incroyable, incroyable J'ai roulé en voiture tout l'été là, c'est la première fois que je fais de la moto depuis au moins trois semaines si ce n'est plus. Non un peu moins quand même, ouais 3 semaines. Je me suis rendu compte que quand je suis en voiture, je me comporte comme en moto, enfin, je... dans mon positionnement en tout cas. Dans mon positionnement dans les voies tu vois, là je suis au milieu mais parce que je suis sur la voie la plus à gauche si je me mets dans cette voie là je vais tendance à pas trop rester au milieu de la voie je vais rester euh, plutôt proche des tu vois je vais rester par là quoi et euh... et en voiture je fais pareil sauf que en voiture tu vois t'as le poste conducteur et t'as le poste passager donc si toi tu te retrouves là c'est pas très grave parce que la largeur de la voiture fait que t'es dans les lignes. sauf que moi c'est le milieu de ma voiture qui arrive par là donc je chevauche tu vois ce que je veux dire c'est très dangereux, c'est très très dangereux Heureusement que j'ai passé l'été dans des coins où il n'y a personne qui roule, t'as vu Parce que j'étais sur des départementales et je me rendais compte que je roulais au milieu quoi. il bon, n'y a pas mort d'homme Encore une fois Le temps tourne, euh, mes amis, là, il est temps qu'on arrive Bon, ça va, je ne vais pas avoir trop de retard Cinq petites minutes, la bienséance, comme on dit, normalement c'est un quart d'heure Comment... On... Ouais, allez Voilà Là, ça me paraît raisonnable. Coup de frein moteur, coup de frein tout court. Voilà, ouais, mais quand même. C'est avec un trafic, ça se prend à 70 au frein, hein, ça. Ça, ça tient la route de ouf. Hein. C'est avec ça que je faisais mon taf précédent. On l'a poncé le trafic, par contre je l'ai eu neuf. Quoi, je l'ai eu, euh, les mecs, euh, les patrons, ils euh, l'avaient rodé à 500 bornes. Et c'était un travail de week-end. Moi ouais, j'ai fait quelques week-ends avec, on lui, mis, euh, on lui a mis 5000 bornes au truc. En un mois ou deux. Allez ah, chef, ah oui alors qu'est-ce qui a changé ici Ah bah de mieux en mieux. Mais non Ils sont en train de nous rendre... Euh, ah non, ils ressurfacent juste, ouais. j'ai cru qu'ils allaient virer la... La piste cyclable qu'ils avaient installée, qui devait être éphémère, qui s'avère être définitive. Et en revanche, ils sont en train de resurfacer. C'est-à-dire que tout le monde va passer par là maintenant. Ok. Ça c'est toujours aussi violent, là il y en a une deuxième, je suis plus Allez, aller là. Oh femme de me lever. Oh, J'ai contracté les fesses, tu as vu Pas de mal. Fais bosser mon périnée. qu'on être riche ouais, je me suis peut-être arrêté sur le passage piéton Marc. fermé à 21h30 oh non je peux pas rentrer chez moi, le périph. on passera au cœur de Paris à Paris après des fois ils rouvre tôt en vrai on regardera ouais, ah bah oui du coup mais non là aussi là par contre c'est abusé je deviens zing, zing. Et donc il laisse la piste cyclable à droite. Non mais il faut arrêter. Paris est éto-cycliste. Je vous ai compris. Vous voulez faire de la pédale Je vais vous en donner. On a marre de ces deux roues. En fait, se pose pas de question. Lui. Là, c'est le tunnel. Si tu veux mettre une pointe euh, pour tester tes chevaux et, et ton son, t'as vu moi je le fais pas parce que j'ai pas de patates et j'ai pas de ligne particulière j'entends donc euh, ouais, je, reste, euh, je reste assez ennuyeux dans cette ligne droite là. Ah oh, mais non Le périphile est fermé on a dit je suis un immense us-geg. Oh, quel gâchis Vas-y, on va rentrer par la Seine. Oh, c'est pas possible d'être aussi con. Putain, je te jure. Bon, allez, bah les couilles. Hein. Ouais, je vais aller à droite. Je t'ai pas vu. Oh, ça rend ouf. Quel imbécile. Ça, c'est un héliport. Certains. pas tous ceux que tu vois évidemment oh mais quel imbécile je suis parti pour faire le tour du monde j'ai oublié oh, là, là. je me hais ouais, pas il fait bon il pleut pas il y a le pire voilà je t'en parlais juste avant ça aurait été une occasion parfaite pour rentrer par le bois de boulogne mais preuve en est c'est pas la première idée qui m'est venue donc euh, ça confirme bien ce que je disais tout à l'heure c'est pas du tourisme ce que je fais quand j'y vais pareil enfin, je vais dire euh, on oublie <rire> on oublie, je vais pas arriver à m'en dépatouiller non il fallait que je te dise un truc euh, déjà il faut que je me mette sur la bonne voie bon là ça c'est fait j'ai. Euh... Bon, comme convenu, j'ai oublié de mettre du produit anti-bué sur la visière là. Donc, ça y est, je vois plus rien, j'avance à l'aveugle. C'était à prévoir. Mais hein. je suis en train de me dire que je le ferai demain, mais je vais oublier. Alors que je l'ai vu le truc, il était devant mes yeux toute la soirée. Bon, bref. Le truc qu'il fallait que je te dise, c'est que je viens d'acheter une nouvelle moto. Euh, une deuxième hein, puisque j'ai encore celle-là, je roule dessus, n'est-ce pas Tu es. Oh, j'ai pas le mot. Perspicace. Waouh Tu es perspicace, tu auras reconnu le tableau de bord du SV et j'ai pas acheté un deuxième SV. Donc j'ai une autre moto et euh, j'ai envie de la pimper. Et je voulais savoir si ça vous branchait euh, que je fasse une espèce de petite série. Alors attention, hein, je suis nul en mécanique. Euh j'ai aucun goût en artistique euh, voilà mais je voulais la custom un peu et euh, je voulais savoir si vous intéressez que je fasse une petite vidéo euh, reveal n'est-ce pas, à mon niveau C'est-à-dire, que j'en ai jamais fait, j'en ai vu plein mais j'en ai jamais fait vous révélez déjà quel modèle c'est j'ai racheté la moto de ma cousine en fait qui déménage, qui quitte la région parisienne et qui pouvait pas emmener sa bécane. et c'est une moto très facilement customisable voilà, je ne vous dis pas plus non, non, vous avez trouvé un hein. cousin customisable, bon. mais euh, voilà. Je voulais savoir donc, déjà, si vous voulez une, une vidéo reveal et ensuite une série de vidéos euh, bah, de transformation de la moto et, euh, et où vous pourriez plus que participer, dans le sens où, comme j'ai aucune ref, aucune. Euh, aucune moi euh, bah, je connais rien quoi il va me falloir euh, votre avis déjà sur ce que je change ce que j'ajoute ce que j'enlève sur où faut que je me fournisse sur qui il faut que je contacte sur euh, tu vois bon voilà ce serait un peu un, une custom participation you know un travail d'équipe mon pote donc si ça te branche bah fais-le moi savoir en commentaire je me dis que ça peut être sympa ça peut changer là des vidéos assez répétitives euh, mon caméra embarquée sur le périph, jusque dans le 15 e Voilà, fais-moi savoir euh, si t'as envie ou pas, si t'es d'accord ou pas, si t'as déjà des idées ou pas de. Oh, tu connais pas la moto, donc euh, non pas de pièces, mais de, de gens à contacter pour ça, d'entreprises, de, de fabricants, de. J'en sais rien, je sais même pas comment ça s'appelle. Voilà. Mmh. Fais-le moi savoir. Quoi qu'il arrive, je vais le faire.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 Oh, je suis vraiment un débile, j'aurais dû regarder. Euh... Je fais sonner mon téléphone en plus avant de partir pour me rappeler de regarder le trafic et les itinéraires. Sauf que j'avais pas mon téléphone sur moi à l'heure de l'alarme et j'ai pas repensé derrière. Mais je suis en train de me taper un tour du monde alors que j'aurais pu faire 12 bornes. J'ai prévu le coup, je serais passé dans Paris. Bon, bref, le retour à la vie parisienne, quoi, la nuit parisienne. Non, ça va c'est agréable ça fait un petit tour de moto on aime ça je vais fermer la manche je suis incapable de rouler euh, avec les deux bras levés donc je peux pas fermer l'autre manche je peux faire ça voilà vu que je dois freiner je peux le faire Je avec le yep hop et voilà si yo fuero maradona un como elle si yo fuera oh j'ai fait 6 ans d'espagnol et je me suis trompé sur le verbe être, papapá. Pa. C'est quoi ça, ça met nous, zone 30 Ah, il y a un parking, Oh le parking, mais non À l'ancienne Je suis passé par là, bon. Ça c'est le tramway de T2, le fameux, moi ouais, j'habite au bout du T2, tu as vu Ça c'est le T2, je l'ai utilisé pendant mon école, je l'ai utilisé pendant que je bossais. Je l'ai poussé ce tramway. Et tout a bien changé mon ami. On ne reconnaît plus rien. Oh il y a de la vie ici Non, c'est une roll ça, mes amis. Russe. Oh, papa, A mon avis, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça, quand tu roules là-dedans, t'as pas touché le SMIC pendant longtemps. Moi, je te le dis. Je pense que j'ai même pas les moyens de m'acheter un rétro de ça. Je te dis ça, je viens d'acheter une deuxième bécane quand même. Mais bon, tarif préférentiel. Tu dois le savoir. Non, avance, non avance, avance, non. Stand up for the French police, stand up for the French police, stand up for the French police, stand up for the French police. Je suis sûr que c'est quelqu'un de connu dedans. Je vais pas donner de nom ou de faire quoi, de diffamation, euh, déjà parce que j'ai reconnu personne, j'y connais rien en célébrité. En plus parce que euh, il suffirait que ce soit pas ça pour qu'on m'attaque, et il suffirait que ce soit ça pour qu'on m'attaque. Donc je vais rien dire. Mais euh... en même temps je me dis, plaque russe, euh, pourquoi tu vois Bien stylé en tout cas, putain, si vous pouviez... Euh... Pas passer le mot, partager la chaîne qu'il y ait du monde qui s'abonne et que j'ai un jour les moyens <rire> d'acheter ça euh, je vous remercierai je vous remercierai et je passerai devant chez vous en vous jugeant du regard parce que je serai devenu un gros con mais Marc ça m'empêche pas de le faire en SV, hein. cela dit euh, je suis assez effronté pour, hein, pour me l'autoriser, de temps à autre Claque. un petit droite gauche, pas piquer des hantons qui queen comme ça? Non. Je changer les placards. Oh bah dans 800 bornes, c'est la révision, c'est bon ça? 12, 24, 36. Ça fait quoi 800 bornes? Ça fait quelques semaines. Marc, je suis con, ça passerait par, un... non, bon. par là. Non, c'est bon. C'est pas le plus rapide. Stand up for the French police. Stand up for the French police. Oh là. Bah euh, là, stand up for the French police, hein. Vous allez avoir une action. Bah si, hein. Queen, ou alors il y a des oiseaux, faut que je vous dire. Ah, il y a peut-être des oiseaux. C'est pas moi qui queen, c'est des oiseaux. Je te viens complètement teubé. Je confonds des, des cris d'oiseaux avec des bruits de plaquettes. Ou alors, je suis teubé au point d'entendre de des les bruits de plaquettes et de penser que j'entends des bruits d'oiseaux et pas des bruits de plaquettes. T'as suivi Si c'est ça, faut que j'aille voir un vétérinaire. Il n'y a plus que ça qui s'offre à moi. Et je sors de vacances, c'est dire euh, au milieu de la saison ce que ça va donner. Non, c'est pas mes plaquettes. Bah écoute. L'arrière peut-être Faut que je prenne avec l'arrière. Non, c'était des cris d'oiseaux, on va aller, non On va aller voir un vétérinaire quand même. Bon C'était un retour sans encombre mon ami malgré une erreur de, de planification de projet je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain pour les avos oh lolo. <rire> je voulais faire un truc un peu classe j'ai loupé pour la suite des aventures de Radio La Noire fin de l'émission ciao désolé